Aujourd'hui, si je suis présent au sein, au sein de, de la coopérative Le Cœur, c'est pour sensibiliser justement les visiteurs euh, à la pollution du mégot de cigarettes et notamment sur les océans. Comme on le sait tous, euh, le mégot est un réel fléau euh, pour nos océans. Qu'il soit jeté au sein des caniveaux, sur les plages ou au centre-ville, on sait tous que le mégot finira forcément à la mer. Et donc aujourd'hui, on a développé euh, avec mégot un dispositif qui permet de dépolluer le mégot après collecte, et de le valoriser en mobilier urbain. Donc aujourd'hui, il y a un recyclage qui se fait hein, de ce mégot, euh, donc une thermocompression est menée pour obtenir des plaques de plastique qu'on va pouvoir travailler, usiner, afin de créer du mobilier urbain. Donc aujourd'hui, on développe une gamme de mobilier euh, qui est plutôt destinée aux collectivités et aux entreprises. Euh, donc on peut y retrouver des cendriers, des chaises, des bancs, des tables, et tout ça constitué en partie à partir de mégots recyclés. Ce que l'on recycle dans le mégot, c'est essentiellement l'acétate de cellulose. Quand on vient à collecter des mégots bruts, comme cela, il va y avoir différentes étapes au processus de dépollution. Donc on aura une première étape de broyage pour séparer le reste de papier du mégot de cigarette. On va avoir une étape de tamisage pour séparer les cendres et le résidu de tabac. Enfin, on va obtenir donc une fibre qu'on va pouvoir dépolluer à 98% pour la thermocompresser par la suite et obtenir euh, des plaques de plastique qu'on va pouvoir usiner, travailler pour créer du mobilier urbain. Le service Mego est plutôt destiné aux collectivités et aux entreprises euh, partout en France. On opère donc sur l'ensemble du territoire français au Luxembourg et en Belgique. Euh, tous les mégots qu'on va pouvoir collecter seront rapatriés en Bretagne pour être dépollués et recyclés. Euh, Aujourd'hui, on propose hein, en option une gamme de mobilier, euh, donc notamment des cendriers qu'on peut mettre à disposition, euh, qu'on peut vendre euh, à nos clients euh, afin de pouvoir collecter plus facilement les mégots de cigarettes. Quand on vient mettre en place ce type de, de service au sein d'une structure, on va pouvoir lui fournir donc, un kit de communication. Ce kit de communication va comprendre des cendriers de poche plutôt usage unique, mais également des cendriers de poche durables. Donc, euh, Ces cendriers de poche vous permettent de capter les mégots si vous n'avez pas de cendrier à proximité et par la suite venir déposer vos mégots au sein d'un vrai collecteur. Après collecte des mégots de cigarettes, on vous donnera accès à un espace client qui sera propre à chaque, à chaque structure et qui vous permettra d'avoir une, une certaine traçabilité hein, avec des bordereaux de suivi de déchets, des certificats de recyclage et tout un reporting lié aux collectes effectuées sur, euh, sur site client. Alors depuis la création de Mego, on a pu collecter plus de 150 millions de mégots à ce jour, ce qui équivaut euh, plus ou moins à la quantité de mégots jetée au sol euh, par jour à Paris.